Je m'appelle Nicolas Amblard, je travaille pour le Parc Naturel Régional du Luberon. L'intitulé de ma mission s'appelle « Conseil en mobilité ». Le Parc Naturel Régional, c'est une collectivité publique, un peu comme une mairie, et euh, donc dans le cadre de ma mission, moi je travaille avec euh, des intercommunalités qui ont euh, chacune défini des actions qu'elles souhaitent voir aboutir sur leur territoire pour développer euh, la mobilité durable. Donc euh, c'est-à-dire euh, développer euh, tout ce qui est déplacement en covoiturage ou à vélo par exemple. Euh, pour vous donner un exemple, euh, une des missions sur lesquelles je travaille, c'est d'essayer de voir euh, sur un territoire où et comment on peut mettre en place des pôles d'échange multimodaux, c'est-à-dire des endroits où on va regrouper du covoiturage, du bus, du vélo, et permettre de faciliter les déplacements de, de tout le monde, euh, autrement que tout seul dans sa voiture. Donc, mon travail il se passe euh, essentiellement au bureau. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de rédactions à faire, euh, de rapports à rédiger par exemple. Euh, après, euh, je suis peu sur le terrain, mais j'ai quand même... Euh, euh, pas mal de partenaires, donc euh, je travaille notamment avec trois intercommunalités et sur l'ensemble des projets que je mène, euh, il doit y avoir une quinzaine de communes qui seront impactées, donc euh, dans chacune de ces intercommunalités j'ai un référent euh, et on échange régulièrement, soit par mail, soit par téléphone et évidemment il y a aussi des réunions qui sont régulièrement organisées euh, soit ici au parc, soit euh, chez mes partenaires. Alors, ce qu'on me demande dans mon métier, euh, je dirais qu'il y a deux aspects. Donc, euh, il y a le côté euh, technique, celui qu'on qu apprend à la fac, par exemple. Euh, tout ce qui est euh, rédaction, euh, ça j'en ai déjà parlé. Euh, savoir, par exemple, comment fonctionnent euh, les collectivités territoriales. Il y a plein de procédures à connaître euh, euh, pour faire avancer des projets. Euh, tout ce qui est technique euh, d'analyse de données, par exemple, euh, pour moi ça va être euh, comment on construit euh, un réseau cyclable, on va dire. Et après, il y a aussi le, le côté de plus savoir-être, euh, donc euh, euh, on travaille aussi avec des gens qui ne sont pas spécialistes sur nos domaines de compétences, donc il faut aussi avoir de la pédagogie, savoir expliquer euh, dans des mots simples euh, ce qu'on fait, pourquoi il faut faire plutôt comme ça que comme ça. Et ça je dirais que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure euh, pendant, sur le tas, euh, quand, on, quand on commence à, à travailler et qu'on découvre un peu tout ça. Alors la formation que j'ai suivie pour accéder à ce métier, elle est relativement classique. Euh, j'ai commencé par euh, une, une licence de géographie donc en trois ans, à la suite de quoi euh, j'ai intégré un master en aménagement et urbanisme. C'est un master, comme euh, tous les masters d'aménagement et urbanisme, qui proposent des, spéciali des spécialités. Moi, par exemple, j'ai choisi tout ce qui concerne les déplacements et la mobilité, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et un autre euh, aspect euh, des études qui... Qui était très intéressant euh, de mon point de vue, c'était l'année d'Erasmus que j'ai passé. Donc j'ai passé un an en Slovénie. Et ce qui m'a permis de aussi découvrir euh, euh, la façon de faire dans un autre pays, notamment sur l'aménagement, euh, l'espace public, comment on le construit, et sur la mobilité. Lorsque par exemple beaucoup de personnes vont se déplacer à vélo, Globalement, tout le monde sera en meilleure santé. Ça a des impacts aussi sur l'économie, à la fois des ménages qui vont économiser sur leur budget, sur l'économie locale aussi. Ça a un impact positif sur l'environnement en diminuant les pollutions atmosphériques et sonores. Et globalement, tout ça, l'objectif aussi, en travaillant sur les mobilités durables, c'est de rendre les villes agréables à vivre, non seulement pour s'y déplacer, mais aussi pour se rencontrer euh, notre objectif c'est euh, effectivement que les villes soient aussi des, des lieux de vie.